Salut les astros, bienvenue dans ce quatrième volet de J'apprends l'astronomie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ce petit engin. Donc c'est un télescope de type Newton, euh, totalement différent au niveau de sa conception euh, des lunettes qu'on a vues L'épisode précédent. Une chose à savoir, c'est que pas mal de choses qui ont été dites dans la vidéo précédente sont tout à fait valables pour cet instrument. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente pour vous remémorer tout ce que l'on a dit sur ces sujets. Pour ceux qui n'ont pas le temps de voir la vidéo ou qui ne l'ont pas vu, le grossissement d'un oculaire, c'est la focale, la distance focale de l'instrument divisée par la distance focale de l'oculaire le grossissement maximum d'un télescope c'est son diamètre multiplié par 1,5 parfois multiplié par 2 si vous avez de bonnes conditions et un bon instrument le grossissement minimum utile d'un instrument tel que celui ci c'est son diamètre divisé par 6 et puis le rapport focal sur diamètre le rapport fd ou f avec une petite barre c'est toujours pareil c'est, eh bien, euh, FD, la focale, divisée par le diamètre du tube. Si vous avez un instrument avec un, un rapport FD égal ou supérieur à 10, on va dire qu'il est plutôt planétaire. Pour un instrument avec un rapport focal FD euh, inférieur ou égal à 5, on va plutôt dire qu'il est ciel profond. Entre les deux, bon, bah, mon cœur balance. Petite précision. Alors j'ai un abonné qui m'a laissé un petit commentaire qui est très juste dans la précédente vidéo concernant le rapport FD. Il est vrai qu'un instrument peut être considéré comme planétaire ou ciel profond par rapport à son FD. Cependant, euh, c'est tout à fait exact pour ceux qui souhaitent faire de l'astrophotographie. Pour les personnes qui, comme moi, euh, préfère faire du visuel, c'est-à-dire observer l'œil à l'oculaire, faire du dessin astronomique, par exemple, ou simplement contempler les cieux, eh bien, ce qui est important, ce n'est pas trop le rapport FD, c'est plutôt le diamètre. C'est simple, plus le diamètre est gros, et plus vous verrez mieux. Voilà, tout simplement. Et c'est là que ce genre d'engin entre en jeu. Et oui, parce que, souvenez-vous, les lunettes, nous avions dit qu'elles étaient plus ou moins limitées à un diamètre de 150 mm. Au-delà, ça devient vraiment trop, beaucoup trop cher et beaucoup trop compliqué à faire. Les lentilles, faire une, fabriquer une lentille au-delà d'un diamètre 150 mm, c'est vraiment pff, costaud. Donc, avec le Newton, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller au-delà de 150 mm, on pourra avoir par exemple des newtons de 150, euh, 200, 250, 300, 350, 400. Il y a même des newtons amateurs de 600 mm de diamètre, voire plus. Vous l'aurez compris, le newton, c'est un instrument vraiment très très spécial. Laissez-moi vous présenter celui-ci. Alors celui-ci. Eh bien, c'est un newton qui n'est pas très très gros, finalement, pour sa catégorie. C'est un 114 mm de diamètre. Voilà, 114 mm. Donc, ce n'est pas un newton de grosse puissance. C'est même un des tout premiers modèles pour euh, ceux qui souhaitent s'initier à l'astronomie. C'est ce qu'on appelle un petit newton. Alors, les télescopes Newton, ça fait quand même pas mal de temps qu'on les utilise. Celui qui l'a utilisé en premier et à qui on doit la paternité de cet instrument, eh bien, c'est tout simplement Isaac Newton en personne. Et c'est pour ça que ce télescope porte son nom. Alors, Isaac Newton, il n'est pas bête. Hein. Euh, il a quand même bien vu que dans les lunettes astronomiques... Un, on était limité par le diamètre parce que fabriquer des lentilles de grande taille c'est compliqué et surtout à son époque. Et puis surtout, il y a du chromatisme, c'est-à-dire euh, ce dédoublement de la lumière euh, au niveau couleur où on a en fait des liserés de bleu, de jaune, euh, de rouge hein, un peu partout tout autour de, de l'image et donc c'est pas terrible. Alors il s'est dit Bon, on va réfléchir à une autre solution. Et puis, on va essayer de jouer avec la lumière autrement. Et ce qu'il a utilisé, c'est totalement génial. Alors, vous connaissez peut-être l'anecdote de la pomme. Newton a regardé une pomme, et quand elle s'est détachée du pommier, eh bien, plutôt que de s'envoler ou de rester en l'air, elle est tombée. Et Newton, il sait faire des déductions. Et un jour, en se rasant, il s'est dit, tiens, mon reflet est quand même pas mal. Je suis plutôt beau gosse. Hum... Les Miroirs, miroirs, miroirs, et c'est là qu'il a eu une idée de génie. Utiliser des miroirs pour jouer avec la lumière, c'était une belle idée quand même. Et donc, dans un Newton, il bah, y a des miroirs. Regardez-moi ça. Voilà, vous avez un jeu de miroirs. Donc, il y en a un tout au fond, mais vraiment tout au fond, et puis on a un autre ici, juste là devant. On le voit, je peux le toucher si vous pouvez le voir hein, sur le côté vous avez un miroir alors ce qui se passe c'est que la lumière rentre dans le tube va frapper le miroir du fond le miroir du fond va renvoyer la lumière et qui renvoie sur ce miroir là donc ça fait un trajet ça revient dans l'autre sens ça frappe ce petit miroir là et ce petit miroir là renvoie la lumière dans cette direction là ici au niveau du tube porte oculaire. Bah, je vous fais un dessin, comme d'hab. Alors, nous allons faire un joli petit tube. Voilà, donc ici, on a le bas. Et ici, on a le haut. Donc le haut, c'est là où c'est ouvert. Le bas, c'est là où c'est fermé. Alors, ici, dans le bas du Newton, vous avez un miroir. Vous avez également ici un deuxième miroir. Et ici, vous avez le porte-oculaire hein, avec les petites molettes pour le côté pour le réglage hein, de la, de la trémaillère hein. d'ailleurs ça transperce hein. voilà. ici c'est évident hein, ça peut passer à travers alors la lumière, le chemin de la lumière que va faire la lumière la lumière va entrer dans le tube comme ceci faire deux rayons Côté, voilà, qu'elle rentre dans cette direction. Arrivé ici, elles vont rencontrer le miroir qui, de par sa forme, va renvoyer la lumière ici sur le miroir plan. D'accord et le miroir plan c'est un miroir qui va renvoyer la lumière Hop. dans cette direction là donc le chemin de la lumière dans le tube est un petit peu plus compliqué que dans une dans un dans une lunette astronomique hein et la, donc la, la distance focale, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière eh bien dans le tube, la distance focale ne commence pas d'ici à là. Ça, c'est la lumière qui rentre. Pour l'instant, on n'a pas travaillé la lumière. La lumière n'est pas travaillée. La distance focale commence à partir du moment où on travaille avec la lumière. Donc, à partir d'ici... Et donc, on a l'habitude de dire que par rapport au point central, hein, on a ici la distance focale. La distance focale, elle va jusque-là. Hein, Puisque ici, ça se, ça se croise ici. Voilà. D'accord La distance focale, c'est ça plus ça. Donc, il y a une petite, euh, petite addition. Hein a et petit b la distance focale est a plus b donc ici le télescope que nous avons dans la cour a un diamètre de 114 mm et une distance focale f égale à 900 mm c'est à dire pratiquement un mètre voilà. Alors, quelque chose de très amusant, vous remarquerez au niveau de la forme du miroir, qui est dans ce sens-là. Eh bien, c'est l'inverse de la lentille, la lentille de la lunette astronomique que nous avons vue dans la vidéo précédente, qui a plutôt une forme comme ça. C'est en traversant une lentille de verre que la lumière se décompose et, donne un effet chromatique dans une lentille. Ici, le génie de Newton, c'est qu'il n'y a pas de matière à traverser. La lumière est simplement renvoyée. Et donc, elle est renvoyée dans l'état, sans être altérée. Donc, pas de chromatisme pour Newton. C'est bien, non Par contre, sachez que, euh, surtout pour les enfants, il faut savoir que les miroirs doivent être réglés au poil près. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les miroirs doivent être alignés. Hein, c'est ce qu'on appelle la collimation. Eh oui, vous avez peut-être entendu parler de ce mot un peu barbare, la collimation. Alors La collimation, c'est simplement l'alignement des miroirs entre eux pour que la lumière soit déviée et converge correctement au point focal. Mais comment on fait pour collimater son, son newton, dit alors, pour ça, vous avez, sur le miroir primaire, un petit repère. Je ne sais pas si on le voit ici. Ouais, on le voit. Ah, ah, ah. Vous avez une petite pastille, là, tout au fond. Là, ici. Voilà. ici vous voyez mon doigt, ici, là. Vous avez une pastille. Euh, alors, cette pastille, il faut savoir que certains Newton n'en possèdent pas. Moi, par exemple, mon newton, quand je l'ai eu, il n'y avait pas de pastille. Donc, j'ai dû en mettre une pile au centre. D'accord Alors, c'est une pastille d'intercalaire de classeur j'ai posé sur le miroir tout simplement ensuite le miroir primaire vous avez à l'arrière des vis de collimation des vis de collimation qui permettent de euh, positionner le miroir hein, de bien faire en sorte que ce qui va être reflété va taper pile dans le miroir secondaire voilà donc c'est facile à dire pas facile à faire moi, je vous conseille de vous procurer ceci. C'est un collimateur laser. Voilà. Donc, euh, ce que j'ai, celui-là, celui qui est ici, c'est un collimateur de la marque SV Boni. Vous avez ici une cible. Si je le mets sur 1 vous avez un petit laser qui vient. Voilà. voilà. Hop. Voilà. Ok. Alors, comment ça fonctionne bah C'est simple. c'est Franchement, il n'y a pas euh, plus simple. Voilà. On va mettre le collimateur dans le tube porte-oculaire. Il okay faut bien le, le, le positionner. Pour bien le positionner, vous le mettez dans le porte-oculaire, vous le tapez à fond. Il hein ne faut pas qu'il soit un petit peu comme ça. Il faut bien le taper à fond. Et on serre la vis. Okay Ensuite, vous avez ici les molettes de réglage. Ne Laissez pas votre, euh, votre porte-oculaire sorti, rentrez-le et tapez-le à fond aussi. Bon. Une fois qu'il est positionné correctement, comme ceci, et bien serré ici pour pas qu'il y ait d'espace, hein, et ben qu'est-ce qu'on constate On constate que au fond du tube vous avez le point laser qui est pile poil. Euh, sur la, la petite marque centrale, donc ma petite pastille. Si eh bien, ce n'est pas le cas, vous allez régler avec ces vis là, donc les trois vis qui sont là. Donc vous en desserrez une, vous en resserrez une, etc. Vous, vous jouez avec ces trois petites vis qui vont vous permettre d'orienter le laser au centre. Donc ne pas oublier que quand on serre d'un côté, il faut desserrer de l'autre, sinon ça casse. D'accord Donc, c'est un petit jeu de, de je serre, je desserre, je serre, je desserre. Okay une fois que c'est fait, une fois que vous avez le, le petit point euh, du collimateur au centre du miroir primaire, vous avez ici une cible et puis vous avez ici, là, sur le côté là, eh bien le petit laser qui revient dans le porte-oculaire. Le miroir primaire, ben, il n'est pas, pas centré correctement. Normalement, le petit point rouge qui est là il doit être ici au centre de la cible. Donc, on va aller chercher des petits tournevis et puis on va tournevisser. Hein allez, c'est parti. Donc, surveillez bien ici la petite, euh, le petit point rouge qui se trouve ici. Sur le côté, vous allez voir, il va bouger. Bon, j'espère que vous allez voir. Alors, on va essayer. Donc, je pense qu'il faut le remonter. Donc, je pense que cette vis-là. Voilà, et ça a déjà un petit peu bougé. Je dévisse encore un peu. Voilà. Alors maintenant, il faut le remettre un petit peu plus sur la droite. Je dévisse d'un côté, je dévisse ici et je revisse ici. Voilà. On oui, va essayer celle-ci maintenant. Je dévisse celle-ci. Je revisse ici. Celle-ci, elle n'a pas l'air de faire grand-chose. Donc je vais repartir ici. Je dévisse. Je revisse. Le télévice. Le télévice. On y est presque. Hein on y est presque. Hein Je vois si vous voyez. Je vais rapprocher euh, l'engin. Ah, on y est presque. Un petit chouïa pour le faire rentrer dans le trou. C'est un peu euh, comme si on jouait au golf, hein au golf laser. Hein Et voilà. Ça y est c'est dans le trou ouais presque je peux concevoir que pour euh, un débutant euh, si vous offrez un télescope de type newton à un enfant de 5 ans 6 ans 7 ans vous avez intérêt à vous parents à savoir collimater correctement pour que votre enfant ne soit pas déçu parce qu'il va voir parce que si les miroirs ne sont pas alignés L'un et l'autre, hein, le primaire qui est en bas et le secondaire en haut, euh, il va avoir donc une image totalement déformée avec à des endroits, euh, peut-être le haut sera flou, euh, le bas sera euh, déformé un peu, un peu comme si on regardait à travers un cul de bouteille, hein. c'est ça, hein, quand c'est pas bien collimaté, c'est pas terrible. Hein. Euh, donc c'est peut-être le gros désavantage du Newton, c'est la collimation. Sachez que si vous achetez du matériel neuf, en général, il vous est livré, collimaté, mais ça peut se dérégler dans le déplacement. Voilà. Euh, alors par contre, euh, le Newton a un gros gros avantage par rapport à la lunette astronomique également, mis à part le fait qu'il n'y ait pas de chromatisme, hein, on a vu ça tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas obligé de se mettre à quatre pattes pour observer le ciel. Alors finalement, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir avec un télescope de type Newton Parce qu'un Newton a une ouverture beaucoup plus importante qu'une lunette astronomique. Vous allez pouvoir voir des objets du ciel profond un peu plus facilement. Des amas globulaires, vous allez pouvoir voir des nébuleuses, quelques galaxies également. Tout ce qui est planétaire également, soleil, lune, attention le soleil. La dernière fois je ne l'ai pas fait et là je vais rectifier quelque chose. Toujours regarder le soleil avec un filtre de densité 5 l'ouverture l'ouverture ça veut dire quoi là à l'entrée du tube toujours un filtre solaire sinon c'est fichu ah là train qui arrive bah écoutez c'est fini on va se quitter là et puis euh, je vais rentrer au oh, que, les étoiles sont là donc je vais peut-être pas rentrer tout de suite Allez, salut